Donc Aujourd'hui, cette table ronde euh, vous propose de parler, et vous êtes les bienvenus si vous voulez intervenir, de parler sur l'imbrication entre les systèmes de jeu et les univers de jeux de rôle. Mes petits camarades, eh bien, à ma gauche, on a Brice Longuet qui a participé au jeu de rôle Insectopia et qui est en train de créer son propre jeu dont il propose des démos là, sur ce salon, c'est Hydrargir. Juste à ma droite, on a Trikitov qui, lui, a déjà participé à un certain nombre de projets parmi lesquels on a récemment financé euh, Nautilus. Euh, légèrement euh, plus ancien, euh, nous avons Colonial Gothic, et puis qui était inspiré par une base des vins considérablement remaniée. Il y a eu Héroïque aussi, plus un certain nombre d'autres projets auxquels tu as participé par la suite et précédemment. Et enfin nous avons Vincent, Vincent qui lui se lance dans la création de son propre jeu euh, qui n'a participé à rien avant donc c'est lui qui défriche des terres qui pour lui sont complètement encore vierges et inconnues avec Chrysalis Chronicles qui est un jeu de SF euh, dont tu nous parleras un petit peu en cours de route. Voilà. Euh, donc avant qu'on parle vraiment qu'on se lance vraiment dans les histoires d'imbrication entre mon univers et mon système de jeu la question que je vais vous poser à tous les trois, elle est euh, histoire de border un petit peu notre discussion euh, dans sa première phase. Elle est la suivante, si je vous proposais euh, en quatre mots-clés, disons, de définir pour vous un bon système de jeu, c'est quoi qu -ce, Quels sont les mots-clés que vous utiliseriez Qui veut se lancer Oui Brice Allez donc mots-clés pour définir ce qui pour toi est un bon système de jeu. Alors je dirais euh, déjà adapté, dans le sens adapté euh, à l'univers euh, qui va être développé. Ensuite une expression que j'utilise souvent qui est simple mais pas simpliste. Donc pour le coup c'est ça fait deux mots. Euh, et puis euh, en, en troisième je dirais euh, euh, fluide. Alors pour le coup, euh, mon voisin de gauche m'a complètement volé mon texte, donc euh, <rire> j'ai euh, pas vraiment quatre mots clés, mais plutôt deux. C'est euh, simple, mais pas simpliste, parce que quelque chose qui me rebute assez dans certains jeux, ce sont des règles trop compliquées, et des fois certains jeux imposent de faire des calculs avec des plus, des moins, des modificateurs à gogo, Bon, je ne suis pas ingénieur à la NASA, je joue plus pour jouer. Donc, euh, je veux faire. j'espère faire des règles simples, mais pas simplistes, pour que ce soit compréhensible et accessible à tout le monde. Et puis, surtout, je privilégie la fluidité, pour que, euh, éviter de, de longs débats sur, euh, sur des règles qui euh, mettraient en péril certains éléments de l'univers. Donc, euh, lorsque je, je fais une règle, c'est pour que tout roule dans le, dans le même sens. Oui. Euh, moi, de mon côté, effectivement, ben le, regarder le, le, la simplicité, effectivement, ça ne veut pas dire simpliste. Le, la fluidité, c'est hyper important parce que c'est vrai que le, le lancer de dés, en fait, même si c'est super fun, a quand même introduit une casse dans le dans la narration, dans le dans la dynamique de jeu. Euh, J'ajouterais équilibré, et c'est une grosse difficulté en fait, sur à peu près sur, le, sur les systèmes, pour avoir un système qui soit simple euh, et équilibré. Parce que quand on simplifie, on attend, après on introduit potentiellement un certain nombre de biais euh, qui ne sont pas forcément faciles à corriger ou à voir. Enfin, du moins, quand on a à moins de tester, tester encore et encore, et euh, des corrections. voilà Je crois qu'on a fait le tour. Oui Quelqu'un veut réagir par rapport à ce que les autres ont dit euh, Non Oui, vas-y. C'est vrai que Brice a soulevé un problème très important dans la plupart des jeux, c'est l'équilibrage qui est toujours l'un des points les plus sensibles de, de tous les systèmes. Et euh, pour, euh, ma, pour ma part, c'est vrai que l'équilibrage est la chose sur laquelle je suis le plus souvent revenu, contrairement au système en lui-même. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis... Euh, pour le coup, euh, moi je crois beaucoup quand on bricole un système, alors soit quand on le crée de A à Z ou soit quand on s'inspire d'un système déjà euh, existant que l'on réadapte, etc., qu'il faut vraiment passer par beaucoup de phases de playtest et euh, ne pas se lancer dans la rédaction complète d'un système, mais plutôt dans une ligne directrice avec quelques idées. Et euh, finalement, playtester, playtester, et faire en fait du playtest de conception. C'est-à-dire, un playtest, ce n'est pas simplement jouer la partie, euh, mais c'est aussi euh, pouvoir concevoir une règle sur le moment. Hein. Euh, C'est-à-dire que le, les playtesteurs doivent accepter de se mettre autour de la table pour jouer, mais aussi pour participer à de la création euh, pure et dure au niveau, euh, au niveau technique. Voilà. Les playtests, pour après. Euh, tester la saveur du jeu, un scénario, une articulation univers, etc. Ça ne vient qu'ensuite. Il faut véritablement faire de la, de la mécanique de jeu autour du, du playtest et il faut y arriver très vite dans l'écriture d'un jeu de rôle, euh, très très rapidement. Brice. Il y a... Effectivement, c'est intéressant. Après, il, y a aussi beaucoup de... il, y a... il va y avoir beaucoup de paramètres qui vont à prendre en compte, C'est même en dehors de l'aspect univers, c'est quel type de personnage les joueurs vont incarner. Parce que si on est sur du clampin moyen, ou est-ce qu'on est sur des gens un peu plus expérimentés, ou est-ce qu'on est sur un système vraiment héroïque, voire épique le, la dynamique euh, à mettre en place sur les jets de dés, sur le, système, euh, enfin, sur le système, va pas être la même. Est-ce qu'on veut un, si on est une approche plus simulationniste, par exemple, euh, ça, ça, peut être le cas avec des jeux comme les, les, les vieux jeux, c'est, il y a du lancer des dés pour toutes les résolutions d'action. Alors que après, si on va plus vers un système euh, narratif. Le jet dés est là pour ponctuer une action, pour, avoir, pour apporter de l'inattendu ou confirmer certaines choses. Euh, donc ça, ça doit prendre en, on doit prendre aussi ça en compte, donc avec des statistiques. Hein, mais il y a plein de trucs sur avoir ben suivant, est-ce qu'on lance un dé, des brouettes de dés comme dans Shadowrun, ou euh, euh, est-ce qu'on fait des sommes, est-ce qu'on fait, des, est -ce qu fait lance un dé. Voilà, il y a plein, plein, plein de paramètres. Et c'est franchement pas évident de construire un système. En, et, et, il y a des fois, il n'y a pas le choix par rapport à ce qu'on veut faire, puisque le, je pense c'est l'une des plus grosses évolutions du jeu de rôle ces 15-20 dernières années. C'est qu'on est passé d'un univers euh, construit à partir d'un système, on est passé d'un système construit pour un univers. Enfin, C'est un, l'impression que j'ai en tout cas. Euh, juste un petit aparté pour euh, dire, puisque tu soulevais la question des playtests purement techniques, il y a de plus en plus euh, de jeux qui sortent dans lesquels on voit les noms des playtesteurs apparaître, parce que les équipes de création reconnaissent qu'effectivement, sans les playtesteurs, les qualités, et malheureusement des fois les défauts, du jeu ne seraient pas là. Euh, je vous avais demandé donc de me donner quelques mots clés et euh, la notion centrale qui revient dans tout ce que vous avez sorti, en fait, c'est une notion d'ergonomie. Ce qu'on attend avant tout d'un système, puisque vous avez à plusieurs reprises parlé, vous avez dit qu'il fallait que ce soit fluide, vous avez dit que ce soit simple sans être simpliste. Et euh, il y a au moins deux personnes qui ont soulevé le fait qu'il ne fallait pas que ça casse la narration. Donc on parle d'une ergonomie d'utilisation et en même temps on parle d'une ergonomie euh, de jeu, c'est-à-dire d'utilisation en termes de mécanique pure et à quel point le système fait intrusion dans la narration, la nourrit ou la bloque. Euh, L'autre thématique centrale, c'est l'imbrication système et univers de jeu. Les systèmes polyvalents, il y en a. Il y en a depuis en fait quasiment le début du jeu de rôle. Alors on trouve les anciens systèmes comme euh, le Basique, euh, fait par Chaosium, euh, qui a servi pour une quest pour l'appel d'Octoulou et qui sert encore d'ailleurs aujourd'hui. Et pas que pour ces jeux-là d'ailleurs. Il y a eu GURPS le Général Universal Role-Playing System qui a connu son âge d'or pendant très longtemps parce que quasiment tous les univers de Fantasy et de SF, eh bien, Steve Jackson Games obtenait les droits pour en faire une adaptation pour GURPS, sans parler de toute la fanbase derrière avec les débuts d'internet qui a commencé à pondre ses propres adaptations, on a eu des choses beaucoup plus récentes qui sont parties sur des démarches plus narrativistes ou en tout cas avec des G de dés qui avaient un autre impact ce que tu évoquais, bon, des choses comme Fate, comme Apocalypse, comme voilà. Et on a aussi des systèmes de jeu dans lesquels les jets de dés n'interviennent pas du tout. On a des systèmes de jeu à mise, on a des systèmes de jeu à carte, et ainsi de suite. Mais euh, toute, enfin la vocation, euh, la vocation essentielle d'un système. Et ça, tous les créateurs de jeux de rôle s'en rendent pas forcément compte. C'est que le système, il doit être performant, il doit être pratique, il doit être ergonomique. On fait pas un système comme on créerait euh, la Tour Eiffel. Je veux dire, on n'est pas là pour faire de l'architecture. On est là pour donner aux gens qui vont jouer à nos jeux les moyens de les prendre en main de la meilleure façon possible. Et euh, on arrive au cœur de notre discussion. <rire> Donc, euh, tu disais justement, Brice, il y a, euh, on est alors, dans ce que tu disais. Tu disais, on est passé de euh, jeux, enfin, d'univers qui rentrait dans le cadre de systèmes, à euh, des systèmes créés pour des univers. J'ai envie de mettre un bémol à ce que tu dis, puisque, comme je le disais à l'instant, il y a toujours eu des systèmes de jeux à vocation euh, Polyvalent, voire universel. Hein, quand on s'appelle « Général Universal Role-Playing System », clairement, <rire> on, voilà, on a envie d'être polyvalent pour tout, même si on n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on de, de qu veut, en tout cas, on essaye. Euh, tiens, j'ai oublié de mentionner des, jeux comme, fin, des systèmes comme Savage Worlds, qui sont quand même assez contemporains et qui ont aussi eu pas mal d'adaptations officielles et une grosse fanbase derrière eux. Mais euh, pour en revenir au centre de notre, de notre thématique, on, a donc, euh, on est en train de créer son univers, on se pose la question du système qu'on veut faire, on peut s'inspirer de systèmes existants, il y en a d'ailleurs qui sont plus ou moins libres de droit, ça a diverses conditions multiples et variées, on peut se lancer dans sa propre création, euh, on peut se retrouver aussi à se, à se casser le nez sur ce qu'on voulait faire, et à se dire « bon ben bah, je vais être obligé de repenser mon système », ce qui des fois amène à repenser son univers aussi. Si euh, on devait soulever euh, la principale difficulté que vous auriez pu rencontrer les uns et les autres euh, dans vos expériences de création, pas forcément sans entrer dans des détails très pointus, mais euh, le point, on va dire, le plus euh, crispant ou pénible ou, euh, ou intellectuellement stimulant, ça aurait été quoi Pour, pour moi, en fait, c'est qu'à partir du moment où on a choisi le système et le moteur de base, euh, on pense que tout est fait, et en fait rien n'est fait, parce qu'après il y a toutes les zones de peaufinage et d'adaptation véritablement à l'univers. Euh, je vais prendre un exemple récent, hein, quand, on, quand on a travaillé sur, euh, sur Nautilus, euh, on a choisi effectivement une adaptation euh, du système qu'avait euh, monté euh, Inno. Alors, je ne sais pas si vous si vous voyez un peu le, le comment le, le, le système qu'utilise Inno, c'est un système euh, de D6 euh, voilà, avec des seuils de difficulté et tout ça. Donc une fois qu'on avait choisi ce moteur et qu'on avait véritablement mis au point ce moteur, euh, il a fallu travailler tous les peaufinages justement pour l'adapter à l'univers de Nautilus. Par exemple, pour ceux qui ont déjà joué avec moi et qui ont déjà testé Nautilus, le système de la pression. On voulait véritablement rendre le côté de la pression marine et sous-marine que peut vivre et subir donc un sous-marin en outil de jeu introduit techniquement dans la mécanique de Nautilus. Et pour le coup, ça, ça nous a demandé... Cette adaptation, par l'adaptation à, à, à l'univers euh, du système, ben ça nous a demandé moult les tests des discussions euh, au sein de l'équipe, pour en arriver jusqu'à la jauge de euh, pression actuelle. Et ça veut dire que la, la grande difficulté pour moi, c'est au-delà d'avoir choisi le système de base, la mécanique de base, j'additionne des dés, un seuil de réussite, je mets des jetons, enfin, peu importe, euh, c'est d'arriver jusque vraiment l'adaptation dans les petits détails. Euh, hormis, euh, voilà, les grands chapitres que sont la règle des combats, les aléas de l'aventure avec les poisons, les maladies, vous savez, il y a une sorte d'architecture de règles euh, qui, euh, quand vous travaillez sur un jeu de rôle, vous, en équipe, vous voyez qu'il y a des, des chapitres un peu obligatoires et vous les vous les faites quoi au, au, au fur et à mesure. Et ça, vous avez le squelette, l'architecture de base. Mais après, c'est tous les petits détails qui vont rendre vraiment la substance des règles, qui vont prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, des fois, avec des trucs que vous trouvez géniaux, des idées que vous trouvez géniales, et puis quand vous les playtestez. Ben là ça se casse la gueule quoi, et euh, les playtesters vous font remonter que non ça marche pas et vous vous remettez à l'ouvrage, etc., etc. Et c'est ce genre de choses qui pour moi est le, est le, le, le plus chronophage et, et le plus difficile, c'est l'adaptation subtile du moteur des règles choisies à l'univers dans ce qu'il a de plus euh, euh, quintessentiel. Voilà, ça c'est un peu le, la difficulté. Je pourrais dire la, la, la même chose pour euh, Colonial Gothique et euh, la mortalité, par exemple, des, euh, des blessures. Voilà, ce genre, ce genre de choses. Merci. En euh, ce qui me concerne, moi j'ai très tôt, dans la création de mon jeu, été fixé sur euh, un système euh, fixe. Donc c'est un système qui m'a toujours plu en tant que joueur car pour moi il est extrêmement clair et la principale difficulté que j'ai eue comme tu l'as dit ça a été pour adapter énormément de petits détails et dans mon jeu par exemple j'ai un système de coups spéciaux qui sont propres à chaque classe et en fonction de chaque effet, de énormément de coups ont des effets variés, et ça a été la gestion de tous ces effets qui a été pour moi un véritable cauchemar, et ça a été la, la chose que j'ai dû changer énormément de fois, en allant même jusqu'à devoir modifier la, la structure de certaines classes qui euh, en, en, suite à plusieurs playtests play se sont révélés euh, complètement euh, ou trop prise de tête ou euh, pas agréable à jouer. Donc euh, le, le, le temps passé à, à adapter euh, chaque, chaque, chaque verse, façon de lancer son dé pour coller euh, pour que le lancer de dé colle à l'attaque. Pour que l'attaque reste carrée dans la, dans la classe et euh, reste, encore une fois, fluide avec tout l'univers, c'est énormément de, de, de temps passé. Brice de... <rire> C'est vrai que pour la, la petite anecdote, quand euh, j'étais euh, sur la, le système d'Hydragir, euh, c'est un des premiers trucs que j'ai créé aussi pour le, pour le jeu. Et euh, au départ, j'ai eu la base très très vite. Et en me disant, ça va, j'ai 80% du système, le reste c'est du détail et ça prendra quatre pages. Finalement, les 20%, c'est 30 pages. Parce qu'effectivement, on rajoute euh, les, euh, ben, tous les petits trucs que, euh, dont il parlait. Et, euh, et puis à un moment, sur un playtest, il y a un joueur qui fait, « Ah ouais, mais est-ce que je peux faire ça ?» Et là on se dit, et eh merde C'est un truc qu'on n'avait pas vu ou qu'on n'avait pas prévu et qui en fait finalement, c'est euh, primordial d'avoir ce genre de retour, d'avoir des joueurs qui ont des idées un peu euh, tordues ou euh, saugrenues parce que ça permet vraiment de euh, recadrer euh, certains aspects du système ou certaines failles. Donc c'est vrai que c'est très... très euh, de toute façon, un, un, un, système, pas, un système pas testé, c'est pas, enfin il tiendra pas la route. Sur le, euh, sauf s'il a déjà été testé euh, 20 et 20 fois. Mais c'est vrai que... Et même un système testé, effectivement, des fois, il, il tient pas la route quand même. Mais euh, en tout cas, c'est vrai qu'on a, a... Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément, en tout cas, sur le en, sur le moment. Et on le voit après euh, ou en cours de route. Alors, juste pour remettre les choses dans leur perspective bon, tu parlais justement à l'instant de systèmes qui ont déjà été testés quand on prend le plus ancien et le plus connu des jeux de rôle, hein, donc je vais pas donner son nom, c'est pas la peine, enfin j'espère il faut savoir que son <rire> voilà exactement <rire> tu auras le droit de te transformer en licorne à la fin de cette petite intervention euh, donc le plus ancien et le plus célèbre des systèmes de jeux de rôle son édition actuelle, il y a eu entre 10 et 15 000 playtesters quand vous voyez tous les retours qu'il y a eu depuis la sortie des bouquins, euh, à travers les canaux officiels et à travers euh, la fanbase, ben, malgré euh, entre 10 et 15 000 playtesters, le système il est jamais parfait. Le système parfait, ça n'existe pas. On déplaise un certain nombre de gens dans notre milieu qui euh, s'accrochent à leur petit graal personnel ou qui ont adopté un graal qui passait par là. Donc euh, voilà, ça c'était juste un aparté là-dessus. On est bien d'accord donc que euh, l'écueil essentiel auquel on se heurte quand on crée un système et qu'en même temps on crée un univers, c'est toutes ces adaptations par rapport au moteur qu'on prend ou qu'on crée pour mieux retranscrire les spécificités de l'univers. Ça va sembler un petit peu euh, banal, hein, parce que quelque part on se dit, ben oui, ça, ça semble évident, sauf que comme l'ont montré mes petits camarades, concrètement, on a tendance à se casser le nez sur les trucs qu'on n'a pas vus. On voit arriver des choses à 20 km. on sait, comme tu disais, qu'il y a une hiérarchisation des choses, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire un système de combat, on est obligé de faire un système de santé, et on est obligé de faire un système de, pro de progression des personnages. Quand on a ça, on a le cœur de notre moteur. Et puis quand on a la version finale, et eh ben des fois on est obligé de revenir retravailler le cœur du moteur, parce qu'on a été obligé de créer des exceptions, et des contre-exceptions, et des qui fait que le moteur s'est retrouvé complètement désarticulé, et que toutes ces choses sur lesquelles on s'est pris la tête, elles, elles marchent enfin, mais que le moteur, lui, marche plus du tout. Il y a des systèmes comme ça qui euh, continuent à euh, tourner, à avoir leur fanbase, à avoir leur efficacité, leur légitimité, mais qui ont des biais et euh, qui sont impossibles à déconstruire sans remettre tout le système à plat, est-ce que vous en connaissez Moi, je pense tout de suite à un système, mais est-ce que vous en connaissez Est-ce que vous connaissez des systèmes qui tournent, mais qui, malgré tout, techniquement, euh, ben, se sont loupés Et après, on parlera vraiment d'imbrication euh, d'univers, puisque, bon, on n'est pas là juste pour parler de création de systèmes de jeu. Ouais, ouais. Euh... Quelqu'un ouais. enfin, ouais, pas... bon, okay. euh, Moi, je pense à... Alors, c'est la... je crois que c'est la V4 DNS. Il y a un SMV où euh, on a quand on joue, euh, je crois c'est l'ange des fleurs Novalis euh, qui est complètement. Qui, qui, qui, euh, est, il faut comprendre que quand on fait un ange de Novalis, bon, c'est super drôle de faire faire un choc anaphylactique à l'ennemi, mais euh, ça, ça vaut pas euh, un ange de Daniel qui, euh, qui va sortir la batte de baseball béni majeur et qui va défoncer les rotules. Donc c'est vrai que le système est déséquilibré, mais ça sert l'univers dans le sens où l'univers lui-même est, compét... est euh, parodique d'une certaine façon, ou du moins un peu euh, décalé. Euh, et l'autre, celui que j'aborde, euh, c'est le système descend parce que ben, quand on joue à Rock Trader et qu'on dit on est l'élite de, de la galaxie, euh, on a, on a 70-80 en force mentale ou en force, et on a encore une chance sur 5 de se planter sur un combat. Je trouve, ça... enfin, ça, ça me ah mais c'est un truc, enfin, enfin ça... c'est pas le système de C'est sur une base des bas d'accord. Ok. Donc en tout cas ce, ce, ce système là, en tout cas moi ça, je, je comprends pas. Un... Et j'ai jamais utilisé comme ça parce que c'est absurde. Voilà. Enfin pour moi. Christophe. Alors moi j'aurais du mal à répondre à ta question. Parce que euh, finalement, euh, ça veut faire quoi Ça fait euh, 28 ans maintenant que je fais du jeu de rôle. J'ai testé moult et moult jeux, moult et moult euh, systèmes. Et euh, en fait, il y a des systèmes que je n'aime pas. Euh, parce qu'ils ne me correspondent pas en tant que, que joueur, si tu veux. Euh, parce que voilà, j'aime pas la, la, la mécanique. Mais euh, j'aurais du mal à désigner un système vraiment euh, que j'estimerais techniquement pourri. Parce que quand on rentre dans la conception des systèmes, il euh, y a aussi des gens qui vont vous parler d'étendue statistique, euh, de ce genre de choses. Parce que quand on est tout seul devant sa feuille et puis qu'on essaye de créer un système, euh, bah derrière il y a quand même une question de maths euh, et, euh, et tout ça. Hein. Et euh, bah, j'ai appris beaucoup de choses en, en, en devenant euh, humblement euh, auteur et euh, finalement j'aurais du mal à désigner un système pourri. Je pourrais te parler de systèmes que je n'aime pas parce qu'ils ne correspondent pas à mon identité de, de joueur. Euh, voilà. Euh, par exemple, euh, qu qu'est-ce qu que vraiment euh, j'aime pas euh, du tout, du tout, du tout? Euh, bah, J'ai du mal euh, aussi effectivement euh, avec euh, un système à euh, base décent tel que le basique. Voilà, j'ai du mal, même si pourtant euh, j'ai pu travailler à un moment donné dessus pour essayer de me calmer mes vieux démons dessus, mais voilà c'est un système que je n'aime pas euh, après il y a des systèmes que j'aime beaucoup euh, là actuellement vraiment, je me suis plongé dans le système Fate je ne sais pas si vous connaissez avec euh, ces fameux D6 avec des symboles plus moins et on ajoute etc. avec des systèmes de Pro S que je trouve très très modulable et vraiment adapté, mais qui me parlent à moi mais d'autres pourraient euh, très bien euh, détester Enfin, en tout cas, c'est euh, euh, moi je dirais que le rôliste il a du mal à à, à s'apaiser autour de cette question des systèmes. Vous voyez, il y a toujours la question. Euh, moi, je suis plutôt narrativiste. Euh, moi, je suis plutôt simulationniste, etc. Euh, bah, je ne sais pas si ce débat, il a vraiment. Euh, pff, il... Il a vraiment corps. Je vais prendre un exemple avec les, les, les jeux propulsés par l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous connaissez le, le système Apocalypse. On lance 2D6 avec un modificateur. Et puis, grosso modo, si je fais 6 ou moins, j'ai raté et ça se passe vraiment mal. 7, 9, j'ai réussi, mais avec une complication. Et 10 et plus, euh, j'ai réussi avec un super aspect. Mais surtout, le système Apocalypse, il marche sur des tableaux fermés. C'est-à-dire que quand vous créez votre personnage, vous n'avez pas trop le choix. Par exemple, si vous créez à Dungeon World un paladin, mais quand vous faites des soins, vous devez stricto senso euh, euh, appliquer ce que le tableau vous indique. Par exemple, ou même dans Urban Shadow, qui est un autre jeu qui se passe dans des villes avec des vampires, des loups-garous, ça rappelle un petit peu le monde des ténèbres, voilà. Euh, ben vous devez suivre. Par exemple, si votre résultat vous dit « Vous devez choisir une conséquence négative parmi les conséquences listées là, vous devez vraiment appliquer une de ces conséquences-là. » Donc malgré que ça se veut être des jeux à tendance narrative, puisque là, on est vraiment sur une liberté de narration, pour autant le côté technique est ultra fermé et ultra simulationniste dans le sens où on simule une action bien, bien précise. Donc, je pense qu'avant tout, le système de jeu, il doit avoir une note d'intention et rendre une expérience de jeu. C'est-à-dire, j'attends par exemple d'un jeu type Donjons et Dragons euh, qu'il me donne une expérience de jeu épique et euh, finalement tactique, peut-être. Voilà. Euh, j'attends euh, d'un jeu... Euh, autre qui me donne une expérience euh, parodique ou euh, rigolote ou etc je pense que vraiment le jeu avant tout il doit être en lien avec l'expérience le système avec l'expérience de jeu qu'il veut donner tout ça pour te dire au final je parle beaucoup mais voilà euh, pour vous dire que je j'aurais du mal à désigner un système techniquement pourri je suis pas sûr réellement d'en avoir la, la compétence j'ai des goûts de rôliste mais j'ai pas euh, peut-être assez de science mécanique pour juger un système pourri Et là-dessus, je te passe la parole. Alors, pour ce qui est des euh, différents systèmes de règles, euh, j'aurais tendance à comparer euh, tout le panel des règles du monde du jeu de rôle, à comparer ça aux, aux aliments qu'on qu mange, où on ne dit pas euh, « c'est pas bon », on dit « j'aime pas euh, ». Il y a énormément de systèmes que je suis plus ou moins familier, il y a par exemple, si je devais vraiment citer un système que, qui me rebute, c'est par exemple le système Anima, où euh, quand on a une fiche de perso qui tient sur un classeur de 15 pages, pour moi c'est indigeste et c'est un frein à tout. Et euh, devoir faire 5 minutes de calcul euh, avec une calculette juste pour calculer un, un dégât suite à une attaque un peu particulière, pour moi c'est non. Donc pour moi, il y a énormément de systèmes différents orientés selon le choix des, des concepteurs qui leur sont propres. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment à moi de dire ça c'est pas bon, mais en tout cas c'est en tant que, que joueur, je peux dire que ça j'aime pas, dire pourquoi. Ensuite, euh, je, à moi de, de faire euh, de, mon propre système avec lequel je suis à, à l'aise pour être euh, complètement clair euh, lorsque je fais une partie et, euh, et avec mes joueurs. Merci à tous les trois. Avant qu'on passe à la suite, est-ce que oui? Tu voulais intervenir? Tu peux t'approcher si, près du micro si tu veux. Comme ça, en plus, on enregistre ta question. Et oui, tu n'y couperas pas. Merci. Oui, En tant que concepteur de jeu, est-ce que ça vous semble possible par exemple de dans un système de mettre euh, par exemple un système qui serait narrativiste et euh, mettre dans la suite des règles euh, quelque chose qui permet d'approfondir plus pour les joueurs qui seraient plus simulationnistes Est-ce que ça vous semble possible de faire ça euh, dans, pour, Parce que par exemple, bah, je n'en sais rien, n'importe quel jeu de rôle, l'univers me plairait. Moi j'aime bien jouer en tant plutôt des systèmes narrativistes. L'univers de jeu de ce jeu-là, euh, le, le système de règles, pardon, est simulationniste. Ça va me rebuter parce que bah, c'est un système de règles simulationniste. C'est pas mon truc. Pourtant, l'univers me plaît. Est-ce que ça vous semble possible donc d'essayer de faire un peu les deux Alors, avant de passer la parole à mes petits camarades, je répondrais potentiellement oui, puisque euh, on a quelques exemples, notamment sur le marché anglo-saxon d'univers de, de jeux qui ont été décriés dans plusieurs systèmes euh, bah Mindjammer par exemple, ou euh, des jeux pas, pas du tout connus comme Eldritch Skies et ainsi de suite, où on a eu bah, quand on prend Eldritch Skies, qui est une espèce de crossover, on va dire, entre Stargate l'appel de et Delta Green ouais en gros hein. c'est assez bluffant d'ailleurs il eh ben, y a une version euh, Savage Worlds, il y a une version DA100, euh, base Appel de Cthulhu, et puis y a une autre version sur un système maison, euh, et puis sur Trimax, donc il y a même quatre versions pour le même univers de jeu. Quoi. Voilà. Donc euh, on peut avoir différents degrés, et je pense que euh, si on a bien pensé son architecture initiale, elle peut s'avérer suffisante, donc on peut rester à un niveau de règles qui est, on en revient à simple, mais pas simpliste, et qui est donc fluide, avec un certain nombre de niveaux optionnels qui permettent de le complexifier, quitte à le rendre plus simulationniste. Euh, simulationniste, je rappelle quand même que ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de règles, ça veut dire que les règles interviennent énormément dans tous les détails des actions entreprises et de leurs conséquences. Euh, tu parlais d'Anima, moi je suis un assez vieux rôliste, pour me rappeler de Space Opera, qui a été euh, un jeu où il fallait une calculette programmable pour créer son fiche, son, son personnage, et où Rollmaster, qui est un grand ancien euh, mémorable, et eh ben les éditeurs, oui. Ice, l'éditeur de Rollmaster, avaient créé Space Master, et leur argument publicitaire à l'époque, c'était toute la, toute la richesse de Space Opera, mais sans la calculette. Voilà. Donc, par rapport à la question que tu viens de soulever, quelqu'un a... Alors, pour une fois, moi je vais être d'accord avec Aldo, pourtant on est d'accord sur pas mal de choses avec Aldo mais euh, moi je pense vraiment que un jeu de rôle c'est une identité et que le système et l'univers sont étroitement liés alors je, effectivement tu peux toujours rajouter des options pour ajouter des, des tiers de règles quoi, des, des degrés de règles mais je, pour ma part je pense que c'est vain dans le sens où vraiment euh, à la base, ton jeu il te propose une expérience de jeu et cette expérience de jeu elle va à la fois avec l'univers et à la fois avec le moteur technique qu'il y a, euh, qui a, de, qui a derrière. Alors je, je comprends ce que tu expliques hein, sur le fait que effectivement, tu peux le proposer en plusieurs déclinaisons euh, techniques, euh, mais moi je ne n'y adhérerai pas euh, parce que pour moi le jeu est intimement lié à son système. Par exemple, euh, euh, j'aime ai, beaucoup Warhammer. Euh, j'ai joué à la première édition et tout ça, et tu vois, c'était vraiment lié à ce système de dessin avec des carrières, etc. Euh, et pour moi, ça fait partie de l'identité de Warhammer. Et quand, euh, finalement, ils sont arrivés à la troisième édition avec les dés de symboles, euh, ben, j'ai été euh, vraiment perdu. Alors, non pas perdu par le système, mais perdu par rapport au fait que dans... alors j'avais l'impression que Warhammer allait aussi avec ce système-là, c'était un tout-en-un. Alors je sais pas si, par exemple, euh, je ne ferais pas euh, jouer maintenant euh, Colonial Gothic avec euh, autre euh, autre chose que mes 2D12. Euh, parce que voilà, pour moi ça fait partie du jeu, ça fait partie de son ADN. Après je comprends euh, qu'un rôliste puisse se dire « putain j'adore l'univers et moi je vais le jouer avec mon système préféré ». J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a des systèmes qui me rebutent, donc je vais pas y aller, mais pourtant l'univers est génial, euh, ben alors je vais l'adapter, je vais le faire à ma sauce. Et ça aussi c'est important, et je pense que c'est, euh, euh, en tant qu'auteur, c'est la, la chose à apprendre, c'est que quand on livre un jeu euh, à la communauté rôliste, il faut accepter que ce jeu soit totalement approprié, digéré, et qu'on en fasse totalement autre chose. Et, euh, et, et ça, c'est euh, déjà une étape en soi. Donc, pour moi, à ça, je dirais non. Un jeu qui va avec un système, maintenant, je peux comprendre qu'on peut le décliner autrement, mais ce n'est pas ma façon de penser. <rire> euh, euh, je vais être un petit peu entre les deux, dans le sens où il euh, y a des, euh, des systèmes... Des systèmes de règles à tiroirs, enfin, euh, l'appel de Toulouse euh, sur la V6 de, euh, de Sans Détour. Euh, moi je sais qu'il y avait un truc en lisant le système de règles, il y, a des, euh, il y a des jets de constitution de base ou des trucs comme ça. Et euh, il y a un moment, l'exemple qui me revient en tête, c'est la déshydratation. Parce qu'on euh, peut avoir euh, au hasard une expédition dans le désert à la recherche d'un euh, artefact archéologique, etc. Euh, on peut euh, dire, bah, on fait ça simplement, mais le système propose euh, de dire, bon ben, euh, en cas de manque d'eau, euh, on, on commence par faire un jet de constitution normal, et puis euh, toutes les 24 heures, et puis euh, au bout du troisième jour, on passe à un jet de constitution sur deux euh, par tranche de par tranche de, euh, par tranche de 24 heures, puis euh, constitution sur trois par tranche de 12 heures. Euh, oui, mais non, en fait. enfin euh, ça, ça dépend, effectivement, là où je vais rejoindre le... Christophe, c'est... Qu'est-ce que je veux euh, suggérer comme ambiance Parce que euh, là, ça va être. Pour moi, le jet de dés en disant Ah, vous, vous êtes déshydraté, en fait, ce, ce côté-là sera plus, euh, je pense, pertinent. Euh, il y aura plus d'impact auprès du joueur en insistant euh, avec les descriptions, euh, en disant la, la soif, la gorge sèche, en ayant vraiment. Et euh, éventuellement, peut-être en ponctuant le, la, euh, cette expédition avec des jets de dés par-ci par-là. Mais. Appliquer ces règles-là, finalement, est-ce que c'est réellement pertinent Pour autant, le système le propose. Ça, après, effectivement, et ben, de toute façon, le système a été, il propose ça, mais euh, on dispose. Donc, c'est OMJ de faire ce dont il a envie après, derrière. Ouais. Oui, mais beaucoup de rôlistes, en tout cas, les rôlistes qui passent beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Euh... Ils n'ont pas compris que non, personne ne sera jamais par-dessus leur épaule pour leur dire il faut que tu respectes ça, hein, parce que sinon ça va aller mal. Je, je disais, est-ce que ça ne fait pas partie de l'équilibre du jeu aussi, dans, dans le sens où AMJ a un rôle d'arbitre Et c'est un outil pour lui, parce que sinon, il n'utiliserait pas de système de règles. Hein, euh, c'est sa première euh, vocation. Et parfois aussi, un système d'aide, parce que tu parlais de la déshydratation, peut-être ça te parle, etc. Mais il y a peut-être des gens, euh, finalement, de se dire ouais, ben, un jour, deux jours, trois jours, quelle est la nuance Après, il l'interprète comme il le souhaite, ça. Euh, on est libre. Comme, euh, mais. Euh, c'est aussi enfin, cette fête d'aider, puis d'avoir une règle, et puis de trancher un peu. Enfin, la règle, elle sert quand même à, à trancher quelque chose. Et... Je vais passer la parole à Vince. Euh, juste, point de détail, puisque tu, tu m'y fais penser justement. Euh, moi, j'ai coutume de dire, à la base, quand on était mômes, on jouait au cowboy aux Indiens ou à des trucs de ce genre-là, et on n'était jamais d'accord. La règle, l'intérêt de base qu'elle a, c'est de mettre tout le monde d'accord. Bien conçu ou pas ça c'est autre chose, mais la règle est là pour mettre les gens d'accord en disant voilà, il y a des conséquences, et elles sont là, et tout le monde les connaît, et on les applique. Vince Alors pour le coup, des joueurs plus simulationnistes que d'autres, et qui demanderaient plus de détails sur la pertinence de leur action, ou de leur équipement, ou de l'évolution dans les conditions dans lesquelles ils sont, je pense qu'il y a des systèmes qui sont plus propice à ça que d'autres. Il y a des systèmes qui sont complètement fermés sur eux-mêmes, qui marchent ou qui ne marchent pas, mais il y a des systèmes qui euh, imposent de rester dans telle situation. Et euh, devoir dévier serait euh, néfaste aux gens lui-même. Ensuite, il y a d'autres systèmes qui sont naturellement plus ouverts et qui permettent ce genre euh, d'introduction ou de la part du MJ ou sur une suggestion du joueur qui poserait une question un peu inattendue sur, par exemple, une évolution dans un milieu extrêmement tempéré, une, une grosse chaleur. Euh, certains joueurs qui ne sont pas simulationnistes continueraient à avancer sur la base d'un seul jet de dés, alors qu'un quelqu'un d'extrêmement simulationniste rendrait en compte beaucoup plus de paramètres donc euh, il appartient aussi au MJ de faire la, la part des choses euh, avec les joueurs avec qui il joue des choses qu'il peut faire avec certains joueurs qu'il ne peut pas faire avec d'autres et le faire même simplement sur la base du roleplay sans forcément noyer les choses dans plusieurs GD beaucoup trop de GD qui tueraient le GD parce qu'à un moment donné euh, je vais marcher deux heures dans le désert euh, état de mes chaussures, ok, lance état des. des chaussettes, lance état des. des cloques, lance euh, j'ai soif, oui, non, lance euh, bon, à un moment donné, ou ça fait trop de choses, ou ça fait pas assez, en fonction de avec qui on joue, c'est euh, l'adaptation, enfin la, la connaissance du MJ sur le système, savoir euh, les attentes du joueur et adapter son, son roleplay pour euh, faire l'évolution de la situation en fonction. Donc, je pense que oui, rajouter des, euh, des, des, des espèces de modules supplémentaires simulationnistes, plus ou moins à la demande, en fonction de l'évolution de l'équipe. Alors, puisqu'on parle de, de, de règles, mais puisqu'on parle en fait d'adaptation aux univers, euh, tu parlais de Warhammer. Il est évident que euh, des systèmes qui tournent très bien, ne tournent pas forcément très bien pour certains univers. Je veux dire, euh, pour avoir aussi joué à Warhammer, y compris les vieilles versions, bon, à Warhammer, on sait que même quand on est un combattant très expérimenté, on reste très vulnérable. Très vulnérable par rapport à un simple un simple milicien à l'entrée d'une ville, trois gobelins au fin fond des bois, ou ainsi de suite. C'est pas du tout le cas quand on joue à Donjons et Dragons, par exemple. On sait que, voilà, on a deux extrêmes parce qu'on a les, les deux archétypes des jeux, un, un qui est super épique et un autre qui se veut nettement plus terre à terre, nettement plus mortel d'ailleurs, euh, parce qu'à Warhammer on termine souvent avec des mutilations, euh, des pathologies mentales et j'en passe. Il est évident que euh, on peut pas dire « je vais jouer dans l'esprit de l'univers de Warhammer » Mais on va utiliser, euh, tiens, la base de DD3 ou DD5 par exemple. C'est se tirer une balle dans le pied et puis une balle de gros calibre. Et l'inverse est vrai aussi. Si vous voulez faire des, des scénarios officiels d'Ottawa Dragon en utilisant le moteur de Warhammer, euh, vos petits camarades de jeu vont vite vous sortir les dominos et on va passer à autre chose. quoi. Tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que en tout début de discussion, on a parlé brièvement de la notion d'équilibrage. Et la notion d'équilibrage, euh, elle est à plusieurs niveaux, elle est à mon sens, mais j'aimerais vos opinions là-dessus, elle est à trois niveaux. Il y a le niveau, l'équilibrage du système en termes de, euh, on va dire, d'attendu narratif. Par exemple, si je décris un monde dur euh, dans lequel les joueurs euh, doivent faire attention, même quand ils sont leurs personnages sont expérimentés, ben, je peux pas me permettre euh, d'utiliser euh, un système ou de créer un système où on va avoir l'impression qu'ils jouent à l'agence touristique. Et euh, donc ça, c'est, on va dire, euh, l'équilibrage par rapport à euh, la thématique de l'univers. Après, on va avoir l'équilibrage entre les différents types de personnages, alors qu'on parle de jeux à classe ou de jeux à, à compétences ou à d'autres variantes. Euh, parce que on peut se retrouver, euh, c'était l'exemple que tu évoquais brièvement tout à l'heure euh, avec INSMV, euh, avec des, des types de personnages qui ont beaucoup d'avantages euh, par rapport à d'autres qui sont un petit peu les faire valoir, c'est un petit peu la discussion qu'on avait tout à l'heure aussi autour de The Witcher, où il est évident que tel que le système est construit, et ben, si on n'est pas un Witcher, on n'est euh, voilà, on, on pas la star du show. Quoi. On est là, on fait partie du cast principal, mais euh, la série elle porte le nom du gars qui joue le Witcher, évidemment. <rire> Ce qui est logique un peu avec l'univers. Donc c'était le deuxième niveau d'équilibrage, de, de, de c'est l'équilibrage entre les personnages. Et après, on a enfin, et ça rejoint le premier niveau, vous apprécierez la boucle, euh, l'équilibrage entre les personnages et le reste du monde. Et quand je dis le reste du monde, c'est pas simplement les ennemis auxquels ils sont confrontés, puisque les ennemis, à la base, ils sont là pour leur poser un challenge c'est euh, 90% de la population du reste du monde, c'est-à-dire les gens ordinaires. Euh, je veux dire, si je joue à Vampire, par exemple, ben, le seul attendu des anciennes éditions, parce que je suis pas trop au courant des nouvelles, mais des anciennes éditions de Vampire ou de Mage ou de Loup-garou, c'était Les humains sont vachement nombreux, faut pas se faire remarquer. Voilà. La, la, la seule limite au pouvoir des vampires, à part leurs affaires entre, entre eux et avec les loups garous et ainsi de suite, c'est euh, si on fait trop la fête. Toute la population de la planète nous regarde d'un salaire, mais individuellement, euh, ben un humain, c'est juste un humain. Quand on joue à des jeux comme Sion, quand on joue bon c'est White Wolf aussi, euh, je veux dire quand on joue à un bâtard de demi Dieu ou de ou, ben, voilà, et que quand on joue à Sion, ben, on peut même terminer divinité, hein, si on joue assez longtemps, le reste du monde il est là et il fait quoi? Il fait on en fait partie ou il fait tapisserie? Et la question, elle se pose justement par rapport à ces systèmes. Je veux dire, elle s'est toujours posée dans le jeu de rôle. On avait dans les très anciens systèmes, on prend les premières éditions de Donjons et Dragons, un personnage niveau 3-4, il rentrait dans un village, il pouvait en faire ce qu'il voulait, personne ne pouvait l'arrêter. Alors que dans l'échelle de jeu de Donjons et Dragons, un personnage niveau 3-4, ça reste un personnage faible. Mais par rapport à toute la population du monde dans lequel il évolue, ben, c'est déjà, déjà un tueur, quoi. Voilà, donc par rapport à, à ces trois aspects-là, euh, il est clair que un système, c'est à peu près un petit peu ce que j'ai compris, vous me direz si je si j'interprète mal vos propos, un système par vocation, donc il doit être ergonomique, simple mais pas simpliste, il doit également être équilibré, alors par rapport à ou trois notions que je viens d'évoquer, mais elles ne sont pas limitatives, et enfin, il doit bien retranscrire le propos, la, la tonalité de l'univers dans lequel on va faire jouer. On est d'accord là-dessus. Est-ce que vous ou est-ce que quelqu'un dans le public pense qu'il euh, y a d'autres choses qu'il est crucial de mettre en avant quand on est en train de créer son univers de jeu et qu'en même temps on est en train de créer ou d'adapter un système juste pour rebondir sur ce que tu dis, on peut se servir du système de jeu véritablement pour appuyer le propos du jeu. Alors je vais prendre un exemple pratique, toujours le, le, le plus récent hein, sur, sur Nautilus. Finalement, dans, dans, dans Nautilus, les personnages qui sont les héritiers du, du capitaine Nemo, c'est comme, comme s'ils étaient des personnages centraux du roman. Dans un roman, les personnages centraux et plutôt positifs ne euh, meurent pas forcément au premier coin de rue. Ok d'un autre côté, Nautilus essaye de prôner une vision un peu humaniste, un petit peu progressive, où finalement la violence est à, euh, est à rejeter. Donc, il nous fallait quand même un système qui permette d'un côté de nuancer la résistance des personnages joués par les joueurs, qui sont les personnages chantraux du récit, mais d'un autre côté, il fallait malgré tout que le système soit assez destructeur ou mortel pour faire en sorte que les joueurs n'aient pas forcément envie d'aller vers le conflit directement en étant des surhommes. Donc, fort de ce paradoxe, mais pour rendre la saveur du jeu et pour passer un message, grosso modo, faites les choses avec douceur, mais malgré tout, vos personnages sont des personnages centraux de l'œuvre. Les personnages créés ont plus de niveau de vie que le personnage lambda, le Pékin, croisé dans la rue. Mais pour autant... Les armes et les dégâts des armes restent excessivement mortels pour que même si un personnage central, un héritier de Nemo, se retrouve vraiment dans une situation d'affrontement, il peut y laisser sa peau avec simplement un coup de feu tiré. Donc il y avait cette complexité à gérer, mais en même temps on s'est servi du système pour appuyer un propos euh, du, euh, du jeu et je pense que c'est la, la bonne méthode quand on crée un jeu c'est finalement essayer de toujours avoir ce rebond à règle univers alors on y arrive plus ou moins il y a plus ou moins de réussite mais je pense que si on part avec cette idée en tête que le système soit bien en lien avec l'univers et qu'il y ait des rebonds euh, narratifs techniques je pense qu'on tient le, le le bon bout voilà, on, on tient le bon bout. Après, ce n'est pas une science exacte, je pense qu'il faut s'entourer, il faut vraiment créer des les systèmes et les jeux se créent en équipe. Je pense qu'on ne crée pas un jeu de rôle tout seul. On commence, on peut être le capitaine éditorial du jeu, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'idée, le principe, tout ça, mais il faut vite s'entourer, il faut vite s'entourer de, de co-auteurs, de, de collègues, etc. Et il faut très vite passer au playtest, et avoir quand même ces idées là en tête euh, voilà. et puis surtout se dire que c'est une question insoluble le système parce qu'on construit des systèmes pour être sérieux et pour être crédible en se disant ouais la communauté va nous juger quand même sur le système mais finalement tout ça pour que la communauté n'en utilise que 20% voire change le système et euh, finalement euh, c'est pas tant ça le centre d'intérêt donc c'est vraiment un casse tête hein, le, le, le système et création d'univers Alors c'est vrai que par rapport à ça, on en revient à une question euh, qu'on a déjà soulevée tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on raconte dans l'essence de l'histoire Est-ce qu'on veut amener le système à servir une histoire épique ou, euh, ou moins épique C'est-à-dire, est-ce que je vais faire jouer des personnages très forts, euh, capables d'éviter des coups de feu euh, qui résistent à tout, ou est-ce que avec un coup de machette, euh, je vais avoir très mal euh, Le système doit être pensé euh, du côté euh, des héros, ou en fonction de classe ou pas, ainsi que du côté des ennemis, par rapport, euh, par rapport à l'évolution de ça. C'est-à-dire que même si je vais jouer quelqu'un qui sera fort sans être excessivement fort, si ce quelqu'un va se mettre volontairement ou pas en danger, il va risquer quand même d'y laisser sa peau. Donc ça, ça doit vraiment être pensé dans, dans l'équilibrage des, euh, des obstacles à venir. De toute façon, il y a, je pense qu'il y a un des trucs les plus durs à équilibrer, c'est la magie. Ou les pouvoirs psy. Ou les pouvoirs psy enfin, c est, c est, ça, ce sont des choses qui sont extrêmement euh, difficiles pour euh, parler d'un système que je connais assez bien, c'est celui d'Insectopia. Même si je ne l'ai pas créé, je ça fait quelques années que je l'utilise maintenant. Il est super bien et il, est, il retranscrit très bien en fait, la violence des combats d'insectes. Pour ceux qui, qui ne connaissent, connaissent, connaissent pas ou même ceux qui connaissent... Pour autant, la magie pose question, parce que c'est le, le plus gros reproche en fait, qui a été fait au système d'Insectopia. Il est très très adapté pour les combats physiques, pour autant la magie, ça devient compliqué. Et c'est vrai que c'est une, une problématique qu'on retrouve aussi bien dans le jeu de rôle que dans le jeu vidéo. Euh, on en parlait euh, ce midi de Dragon Age Origins, par exemple, qui était complètement déséquilibré. On arrive Et, euh, et ça, c'est très, très difficile à retranscrire, d'arriver à faire quelque chose donc qu on puisse, euh, qu'un qu qu gros bill de base, enfin, un gros barbare, euh, ne soit pas trop... ou mh, euh, pas trop euh, plus... enfin, pas plus puissant, euh, ou pas moins... enfin, qu'un mage, c'est euh, ça, fin, ça un, un casse-tête, quoi. Et il y a des fois, moi, je sais que j'ai un ami qui avait vu euh, eu avoir prévu de la magie sur son projet, et puis, en fait... Euh, il n'a jamais réussi à équilibrer le truc et il a viré la magie. Voilà. Donc, c'est pas forcément. Enfin, ça dépend. Voilà. Suivant le type d'univers aussi, il y a des problématiques qui sont, pas, qui sont insolubles, effectivement. Merci. Euh, on ne parlera pas d'univers comme Shadowrun où on a les combats physiques, la magie, plus la matrice, plus le plan astral. Voilà. <rire> euh, et les sauts de dés. Euh, juste une dernière chose et après, on va voir si vous avez des questions. Euh, je rappelle que par expérience personnelle, vous me direz si, si vous avez partagé un petit peu ce genre de ressenti là, quand on est dans des équipes d'auteurs de, de jeux de rôle, euh, du plus au moins motivant, ce qu'on va trouver, ou en tout cas du plus au moins nombre de gens motivés qu'on va rencontrer, c'est d'abord on a des créateurs de background, ensuite on a des créateurs de système, et après on a des auteurs de scénarios. Oui j'ai déjà été confronté à ça, voilà. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'imbrication univers-système, parce que ben, sans ça, de toute façon, il n'y a pas de jeu. Hein. Si j'ai pas un cadre et si j'ai pas quelque chose pour le faire tourner, je vais nulle part. Mon jeu n'existe pas. Mais le véritable écueil de l'auteur de jeux de rôle, c'est ni l'univers ni le système, même si c'est le plus prise de tête, c'est l'écriture de scénario. Voilà. Euh... Oui, ça demanderait une table ronde en lui-même ou des ateliers de, de, de concertation sur comment créer ces scénarios pour soi et puis comment créer ces scénarios pour que d'autres les lisent et s'en emparent parce que c'est pas du tout la même chose. Euh, on arrive à la fin de la petite heure qui nous était impartie. Est-ce que vous avez des questions, des interventions, des choses à apporter Vous voulez relancer le débat sur un point particulier ou quelque chose qu'on n'aurait pas déjà discuté devant vous C'est valable pour vous aussi hein, les potes Voilà. Oui. Alors, on a parlé de la difficulté de faire un système. Et bon, il, y a, il peut y avoir des questions de licence, etc. Mais bon, on a reparlé aussi des, des, des systèmes génériques. Mais pourquoi Simplement parce que même dans le générique, enfin, il y en a qui s'adaptent. On parlait de Savage World où il y a des, des finesses, peut-être plus que GURPS ou que d'autres... Euh, Est-ce que ça, ça, ça vous pèse en tant qu'auteur de dire, ouais, ben, mon jeu il est complet si j'ai fait le système et si j'ai fait l'univers euh, plutôt que, euh, bah tiens, j'ai juste fait l'univers, je propose un truc, je propose euh, une entrée euh, parce que c'est ça en fait, le, le jeu de rôle après le système c'est la mécanique, hein, euh, ben voilà, pourquoi euh, toujours peut-être chercher un système Alors j'ai bien compris la question d'adapter, mais il y a des fois se dire, bah tiens, dans mon univers il faut de l'honneur, ben. Bah, je vais rajouter juste la, la règle sur l'honneur, ça, ça, ça tombe bien, euh, le reste ça me va. Je voulais un truc un peu ben, chambara, tu vois, type pour aller vers du Savage World, un truc un peu pulp. Est-ce que vous vous dites, ah ben non, j'ai pas complètement créé un truc qui est... Je pense qu'il y a un, un, un, un, au moins un aspect égotique. Hein. On ne va, va pas se voiler la face, effectivement. C'est un peu, il y a le côté c'est mon bébé ou quoi. Et euh, des systèmes comme Fate, enfin Fate est vraiment un système que j'affectionne particulièrement. Pour autant, est-ce qu'il serait applicable ou pas Enfin, oui, peut-être. Mais ça veut dire structurer les neurones. Et d'une certaine façon, le système participe aussi de l'identité du jeu. Et... Euh c'est un ressenti. C'est vraiment. Enfin, il n'y a pas de. Y a, y a absolument rien de rationnel ou quoi. Mais peut-être que d'une certaine façon, des fois, on peut se dire. Ah ouais, mais si j'utilise un système déjà existant, c'est comme si finalement il, il manquait un truc. Il manquait un truc à l'univers ou il manquait un truc à mon jeu. Et euh, peut-être que ça va passer un an, deux ans à essayer de triturer, à essayer de créer un nouveau système et euh, avec façon... Euh, non mais c'est pas normal, il y a 14 standards pour ce truc là, on va créer un standard qui va qui va unifier tous les standards existants. Et c'est comme ça qu'un 15 e standard est né. Pour reprendre le, le, le, le la planche d'XKCD d'il y a très très longtemps. Et... Euh, Fondamentalement, je pense qu'on peut euh, n'importe quel, quel jeu est adaptable en fait à n'importe quel système. ça dépend. Il y a une masse de travail plus ou moins importante. Mais est-ce que c'est ça l'important -fin, est -ce est finalement est-ce est qu est que l'auteur a envie de se prendre la tête en fait à euh, créer un système Il y a des gens qui ont dit eh ben c'est par rapport à est-ce qu'on est créateur d'univers ou est-ce qu'on est créateur de système ou l'un ou l'autre. Enfin, il voilà, euh, y a des créateurs de systèmes qui ont dit ben euh, on a un système, utilisez-le et faites ce que vous voulez. Et il y a des gens qui euh, disent, bah, moi je ne sais pas créer des systèmes, je ne sais pas faire, donc euh, ben, vous démerdez-vous. Voilà. Alors, euh, en ce qui concerne mon jeu, euh, le système principal qu'il utilise, c'est un décent pour la plupart des actions et euh, le truc c'est que j'ai d'abord conçu l'univers euh, visuel et physique avant d'adapter euh, progressivement le, toutes les dizaines de petites règles qui en ont découlé c'est à dire que plus j'avançais dans, ou dans le lore de la planète ou dans les situations je me suis retrouvé confronté à énormément de difficultés où je me suis aperçu qu'il manquait quelque chose et à partir de là j'ai constamment brodé à chaque, au fur et à mesure des besoins, jusqu'à trouver une, une solution euh, satisfaisante qui, euh, par la suite de Playtest, bon, s'adaptait. Mais euh, moi, je suis d'abord passé par, la, la stade, enfin, par le stade de l'écriture des scénarios et du développement de la planète, son univers, ses dangers et compagnie. Et j'ai euh, modulé, au fur et à mesure de l'avancée de tout ça, mon, mon système de règles pour qu'il puisse... Euh, coller à coller à tout ça. Alors pour répondre à ta question, non, à titre personnel en tant qu'auteur, ça ne me gênerait pas d'utiliser un système ayant qui fonctionne et de l'adapter à l'univers que j'aurais dans la tête en vue de faire un jeu de rôle. Voilà, ça ne me dérangerait pas. Parce que euh, j'ai vraiment de plus en plus conscience au fil de l'expérience que vraiment le, le milieu du jeu de rôle est riche et que finalement créer un jeu de rôle ne se fait pas tout seul ça si j'ai vraiment appris quelque chose ces dernières années c'est ça donc à partir du moment où tu fais quelque chose avec d'autres bah, tu domines pas tout de A à Z donc il y a des compromis il y a des choix à faire etc., etc donc non ça me poserait pas problème d'adapter un système voilà. généralement quand on a l'idée et j'emploie je le on j'emploie je, pas le jeu quand on a l'idée d'un univers ou d'une adaptation d'un univers, au même moment, on aime aussi un système, on a une idée de système, ou l'un d'entre nous a, a une idée de système. Et finalement, ça se rencontre. Pour l'instant, j'ai pas été confronté à euh, « euh, Ah ouais, là, on a une super idée, et puis en même temps, euh, on est tous d'accord pour ce système-là. » Tu vois, ça s'est jamais fait euh, ça s'est jamais fait euh, comme ça. Voilà. Après, ça ne me poserait pas de, de, de, de soucis. Maintenant, euh, c est, c est vraiment, une, je trouve c'est une vaste question, le système de jeu et création de jeu de rôle. Voyez Parce que le jeu de rôle, grosso modo, c'est comme si on mettait euh, univers plus règles égale jeu de rôle. Voyez et donc il faut forcément les deux, les deux pans. Moi, je dirais surtout qu'il faut une trajectoire. C'est-à-dire qu'il faut euh, l'envie d'apporter de, de, une expérience de jeu euh, aux, aux joueurs. Et puis il faut s'affranchir de la peur d'être jugé à travers le système sur éventuellement des manquements, des erreurs, des, des, des trucs que tu n'aurais pas vu, euh, etc. Mais ça demande une vraie, euh, une vraie démarche, quoi, et, euh, et une, syne, une synergie d'équipe. Ça aussi, ça serait intéressant, comment travaille-t-on en équipe, euh, en, en jeu de rôle, entre euh, un illustrateur, un auteur des auteurs plus tournés système, des auteurs plus tournés univers, des gens qui vont écrire des scénarios. Des fois, la complexité, c'est des gens qui écrivent un univers qui écrivent aussi des scénarios, puis d'autres gens qui écrivent l'univers et le système, mais pas de scénario. Enfin, comment travailler en équipe en jeu de rôle à distance, parce que rappeler, faut se rappeler quand même qu'on n'est pas tous au même endroit. Moi, par exemple, quand euh, je travaille avec les Dead Crow, euh, en, en priorité, c'est quand même l'éditeur avec lequel euh, qui me fait confiance, avec lequel je travaille le plus. Euh, voilà et qui, qui est souple euh, vraiment. Je dis pas ils sont pas là alors euh, voilà. Je peux dire et c'est vrai ils sont ils sont très souples, ils sont très à l'écoute. Mais on travaille quand même à distance. Il euh, y a des gens à Montpellier, il y a moi qui suis à Cannes, il euh, y a euh, un autre pote qui va être à Valence, euh, etc. Donc comment t'en viens à créer un jeu à distance Quels outils tu utilises pour centraliser les écrits Comment tu fonctionnes et, et ça c'est un vrai métier. Voilà. C'est-à-dire euh, que plus euh, j'avance euh, vraiment modestement dans, dans, dans le milieu d'être auteur, dans le milieu du jeu de rôle, plus je découvre la richesse et la complexité. C'est un vrai métier. Il y a de vrais métiers au sein du jeu de rôle. Et euh, c'est com complexe. Voilà, c'est complexe. Donc vive le travail d'équipe, hein, en fait. Entourez-vous, créez des jeux en équipe, et n'hésitez pas à vous confronter. Et quand vous avez fait un choix, allez jusqu'au bout. Assumez-le, quoi. Ok, c'est mon système, il vaut ce qu'il vaut, mais ça sera celui-là. Parce que l'identité de mon jeu, c'est ça. Merci. Brièvement, parce qu'on arrive à la fin de l'heure qui nous est imparti. C'est vrai que Christophe a absolument raison quand il parle de travailler en équipe. Alors, pour le coup, je me sens un petit peu visé parce que c'est vrai que mon jeu, c'est vrai que j'ai tendance à... Enfin, je l'ai fait euh, tout seul. J'écris par passion, donc j'écris mes, euh, mes scénars, mon système. C'est vrai que j'ai euh, tout fait tout seul. Mais par contre, même si j'ai tout fait tout seul, je ne serais pas allé bien loin sans énormément de, de gens que j'ai beaucoup consultés. Et même si euh, on n'a pas fait un vrai travail directement en équipe, dans le sens où toi, as ton... vous avez tous euh, travail, euh, travaillé en vraie équipe, moi, ça a été plutôt euh, officieusement, mais euh, c'est vrai que sans euh, énormément d'aide qu'on m'a qu rapporté, tout seul ou pas, je ne serais pas allé bien. Non, quoi. Donc, j'ai euh, le travail d'équipe, euh, demander, demander des choses et surtout pas avoir peur de se remettre en question. Quoi. Bon, on va être obligé de conclure ici, mais on conclut quand même sur des choses assez intéressantes, parce que ça pourrait nous permettre de créer d'autres thématiques de table ronde. Euh, je vous invite quand même, euh, une fois qu'on aura quitté cette table, si vous avez des questions à nous poser, ou euh, si vous voulez discuter avec nous, ben, nous approcher. Hein, on n'est pas des meneurs de jeu, on est tout à fait accessibles. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés pendant une petite heure, je vous remercie pour votre implication et votre participation, et ben à très bientôt.